de pouvoir créer, co-créer des choses intéressantes. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir que bah, ici, dans les Bauges, il y avait euh, une situation difficile. Plutôt, euh, en tout cas, dans les années 80, il y avait encore un départ de population. Il y avait euh,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 Alors au début ASSO, ouais euh, et d'ailleurs l'association Oxalis existe encore dans les Beaux elle s'occupe beaucoup d'éco-construction, etc. Et puis ensuite passage en SCOP, euh, donc Société Coopérative Ouvrière. Et, euh, et voilà, et Oxalis a continué à se développer en SCOP encore maintenant. On ne peut pas se sentir inférieur euh, si on n'est pas de, de. si on n'a pas fait d'études économiques ou de gestion, etc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 des liens entre les, les, les quartiers alentours, les villes comme Chambéry et puis, la, et puis les Bauges. Donc on a créé des associations et puis très vite Oxalis qui, est, qui a été développé, d'abord sous format associatif et puis ensuite coopératif. Sur le plan en tout cas juridique, on a, on a quand même pas mal de possibilités. Depuis 2015, c'est un nouveau statut qui a, qui a été reconnu qui permet du coup de, de développer maintenant ce qu'on appelle la pré cae Comment à partir de cette base juridique on peut continuer à inventer de nouvelles formes d'activités qui correspondent aux freelances aujourd'hui, à leurs besoins. Il y a un gros potentiel sur les ça peut vraiment aller beaucoup plus loin. L'économie de la transition, on peut vraiment y être. Quoi. Donc le, le, le potentiel est là. Quoi. Donc, il y a énormément d'initiatives, en effet, qui souvent sont. Soit, soit isolés, soit euh, pas suffisamment en lien les unes avec les autres. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de créer des structures encore plus collectives, euh, et notamment les, les, les formats de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont vraiment adaptés. Sur le cœur des Bauges, il, il, il y a des associations qui travaillent bien entre elles, qui communiquent, etc. Que ce soit la radio, que ce soit le magasin bio, etc. Il y a, il y a, il y a, il y a aussi pas mal Oxalis, il y a beaucoup d'associations comme ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'unir. Euh, et euh, et, et voir comment on peut développer des projets ensemble, peut-être être plus ambitieux encore, et, euh, et qui a vraiment un soutien des acteurs publics quoi. Mais y compris sur de l'investissement, sur euh, des, des fonds liés au développement de projets, parce que c'est souvent au départ qu'on manque de fonds. C'est de voir maintenant comment on avance, peut-être que la, la structure du parc est plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui, qu'il faut aller vers euh, quelque chose de plus, encore beaucoup plus co-géré. La notion de syndicat mixte, euh, je pense qu'elle a vieilli, peut-être qu'elle était pertinente il y, a, il y a 20 ans, mais je pense que maintenant, il faudrait aller beaucoup plus loin. De créer vraiment de la co-gestion entre la société civile, euh, les collectivités, euh, les entreprises locales, euh, plutôt sur des modèles de cycle. Ouais. Ben oui, parce qu'elle permettrait vraiment d'être dans, dans l'horizontalité, dans la gestion des projets, et euh, de pouvoir passer à des phases d'investissement, de développement économique euh, beaucoup plus concrets. Quoi. Et, euh, et d'autant plus que maintenant, les centres de décision ils sont, ils sont descendus euh, sur Chambéry. Donc on n'a plus de comité de communes, etc. Donc on a besoin vraiment de renforcer une, une, ouais, une force de développement locale. Moi, ce que je fais sur le territoire, c'est... Euh, bah, j'essaye d'amener des choses que je connais de l'extérieur, puisque je circule énormément. Donc euh, quand je vois des choses qui peuvent être intéressantes, j'essaye de, de le faire savoir. Moi, j'incite vraiment à ce que les... Ouais, que le, le, le, le territoire des Bauges ne se développe pas, euh, se développe avec d'autres, du coup, avec une ouverture large vers l'extérieur, et euh, donc pas seulement s'appuyer sur les forces locales, mais avoir la capacité à raisonner aussi avec des, des surfaces plus grandes ou des groupes plus importants.